Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on ouvre une phase de, de la lutte contre la corruption au Maroc et surtout dans les communes, euh, notre syndicat Syndicat national des paysans mm. avait mené une euh, lutte depuis 2017 à Dallouin. contre la, la corruption et le vol de l'argent public. Euh, on avait constitué le, euh, des dossiers euh, surtout pour ce qui concerne les terres des piézans, euh, Qui sont exploités par la famille Wahbi, d'abord, euh, on le nomme euh, comme ça l'héritier de le oui. Euh, et la oui, la chasse des paysans pauvres, euh, des terres appelées les terres de la Kasbah. La famille euh, a mené une destruction de la Kasbah. d'exploitation des terres de la casbah d'une façon illégale d'après des jugements illégaux. Oui. Alors... Uh, depuis 1956, la famille a fabriqué, je dis bien fabriqué de cette façon, uh, uh, un acte falsifié pour détourner toute l'histoire de Téluine. Il a nommé un nom de leur famille. Ah, oui. Oh. Seulement pour arriver à exploiter les terres de la casbah de Talluviine qui a été constituée par les chefs des tribus de Talluviine le dernier si ah. On l'appelle M'handa Abdullah. qui est Abdullah Abdoullah Nidbouk. C'est le dernier chef de Taliwin avant l'intervention du Glaoui qui l'a emprisonné. L'a emprisonné <coughs> euh, le tuer, oui, mais la famille Welpi n'a été jamais chef des tribus de Taliouine Après cinquante so, ah, six ah. ils ont constitué une histoire une histoire qui n'est pas justement la réalité de l'histoire de Telly. Oui. Pour seul objectif, passer ou exploiter la terre de Talwin. Ah, c'est un local ah, ah d'un centre, euh, d'autorité, des des chefs, des tribus, des lui depuis les de Almohades jusqu'à à l'arrivée du Gilapuie en 1915. La famille Wapi n'a été jamais chef des tribus de Oui, on parle de l'histoire, de la vraie histoire. Oui, le dernier chef. C'est notre grand père a été le chef de son armée. Oui, mon grand-père était le euh, chef de la tribu avant 1915, avant l'arrivée de Klaoui. Ouais, je dis bien ça à Monsieur Wahpi, ministre de la Justice, qui va détourner toute l'histoire de Talwin vers sa famille. Ça, on l'accepte. On l'accepterait. On l'accepte pas et on l'accepterait pas, mais eh, ne luttons pour euh, la raison pour la, la, la, la, la, la, la, la, la correction de l'histoire de Tellumine. Oui. Euh, donc aujourd'hui, on ouvre euh, notre page de lutte contre la corruption et contre la falsification de l'histoire de Téléouine. Oui. oui. On va essayer de parler en français même euh, euh, si on n'a pas l'habitude de, de parler, mais euh, quand même, euh, on, on, va, euh, on va ouvrir cette, cette page ce parce que l'État français est introduit dans cette histoire. Oui, depuis 1932 jusqu'à 1956. Et on lance un appel au gouvernement français d'ouvrir l'archive de Tellurine et le mettre à notre porte et pour bien arriver à la réalité et à la justice surtout savoir ce qui a été arrivé à notre chef de tribu. Notre côté, on est touché par la, la euh, bah, par, euh, euh, par l'arrivée la, la, la, de, la, de la oui qui a enlevé ce chef et le faire, disparaître, paraître. On ne connaît pas ce qui est arrivé en 1915 à ce chef. Et évidemment, la, la France a soutenu le glorie et, et le donner le, le feu vert de gouverner le sud, inclut les lui. Oui. oui. C'est le début d'une autre phase de lutte pour la réalité et la justice.